Je fais cette. Florentin le cerf qui aimerait recevoir des nouvelles de son grand-père. Son grand-père se nomme Eugène le cerf. Eugène le cerf qui est né, qui est décédé le 7 juin 2019. Eugène le cerf qui est né, euh, pardon, qui est décédé le 7 juin 2019. C'est pour votre petit-fils, s'il vous plaît. Corentin Le Serre. Merci, mon guide. Demi-dit à recevoir de beaux messages. Pour ce monsieur qui aimerait savoir si son grand-père a un message à lui transmettre. Merci. Bonjour, monsieur Eugène. Bonjour, monsieur Eugène. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Merci merci votre petit-fils corentin aimerait savoir si vous allez bien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 Auriez-vous, s'il vous plaît, monsieur Eugène, un message à lui transmettre? <rires> vous lui manquez beaucoup, vous savez. Il vous embrasse. Êtes vous dans la lumière, s'il vous plaît, Monsieur Eugène Un simple oui ferait la je vous remercie, monsieur Eugène, si vous m'avez répondu. Je vous envoie un bisou bien, je ne se connais pas, et je demande à mon guide de vous orienter vers la lumière. Au revoir, monsieur, je vous remercie d'être passé. Au revoir, monsieur. Merci. Là je vous ai entendu, hein merci monsieur. Il y a une dame près de vous, hein? Il y a une dame près de vous, hein? pouvez vous me dire oui simplement? Est-ce qu'il y a une dame près de vous, de, vous. de vous? Merci monsieur, je vous ai entendu. Au revoir. Bonjour à tous. Je vais commencer mes de TCI. Nous sommes le 10 du 6 2020. Le 10 du 6 2020. Et je fais cette TCI à la demande de Lucie Giolito. Lucie Giolito, qui aimerait recevoir des nouvelles de sa maman, Gisèle Giolito, née Fédélie le 16 juillet 1957 et qui est partie le 27 juin 2000. Cette dame serait partie le 27 juin 2000. Merci, Mélide. Voilà, donc j'appelle Madame Gisèle pour sa fille. Madame Gisèle, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît, madame Auriez-vous un message pour votre fille Lucie? Est-ce que vous allez bien, Madame Sylvie? Merci. <truits> Auriez-vous un message, s'il vous plaît, pour votre fille Lucie Votre fille Lucie vous envoie un gros bisou, vous lui manquez énormément, Madame Gisèle. Elle vous envoie un gros bisou et je vous remercie si vous m'avez répondu. Au revoir, Madame. Merci, mon dit, de la raccompagner. Je vous remercie, Madame. Au revoir. Oui. Thank <laughs> you. Je fais cette demande de contact pour euh, pour, pour, Virgie, pour, pour Virginie Grébert, Virginie Grebert qui aimerait recevoir un message de son papa qui est parti le 26 décembre 2009. Son papa s'appelle Jean-Pierre Chandelier. Jean-Pierre Chandelier, c'est pour votre fille. On dit, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide pour euh, Virginie. Virginie, qui aimerait recevoir des messages de son papa. Son papa, j'ai oublié, son papa Jean-Pierre. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Monsieur jean Pierre, s'il vous plaît, auriez-vous un message pour votre fille Virginie Grébert Merci. Merci. Merci. Merci. Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Si vous aviez un message pour votre fille, je vous laisse parler. Merci. Merci monsieur, si vous m'avez répondu, vous pouvez retourner dans la lumière. Au revoir monsieur. Merci dit Joseph. Merci. Повар, маши. Повар, Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 7 juin 2020. Euh, avec l'aide de mes guides, je vais essayer de contacter Monsieur Claude François. Je ne sais pas si j'aurai des réponses. Mais avant tout, je dis à vous à dire à toutes les mamans, une bonne fête des mères. Voilà. Donc je vais commencer, je vais appeler Monsieur Claude François, le chanteur. Merci à tous. Bonjour Monsieur Claude François, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là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 Promete, promete, promete, Thank yeah. you. Merci you <laughs>